Oh wow, il est vraiment tellement bon cet ananas, si je le transforme en kombucha. Wow! Eh, C'est tellement bon, je vous partage ma recette. Bonjour, ici dans mes Henry de Révolution Fermentation. Donc, pour faire un kombucha ananas et menthe. On a besoin d'un tiers de tasse de menthe, vous pouvez la ciseler comme ça, on, on, elle goûte plus. Euh, une tasse et demie d'ananas bien mûr. Euh, si vous avez de l'ananas frais que vous pouvez couper, ben c'est super, mais on peut prendre aussi de l'ananas congelé. Vraiment, le truc c'est qu'il soit vraiment bien mûr. Et on a besoin, pour cette recette, de 3 litres de kombucha prêt à être embouteillé. En fait, là, il est fermenté, il est parfait, j'ai retiré la mer et là, on va pouvoir l'aromatiser. Donc, je mets la menthe à l'intérieur. Ensuite, l'ananas. Si un peu de jus, euh, vous pouvez le mettre. Vous pouvez le boire. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ok. Et maintenant, je couvre. Euh, mon, mon pot et je vais mettre à macérer au frigo pendant une nuit. Ça pourrait durer un petit peu plus, mais euh, dépassez pas 24 heures, ça sera amplement suffisant une nuit ou 24 heures maximum. Notre kombucha à la menthe à macérer pendant une nuit et si vous n'êtes pas sûr, vous, vous sentez, puis ça, ça sent super bon. Donc on a besoin de, euh, de 4 bouteilles de 750 ml ou l'équivalent, un entonnoir. Moi j'ai un entonnoir avec un, un petit ami à la, au, au fond, donc ça va me permet de faire en sorte que... Euh, ça va récupérer les moutons. Et donc, euh, on se retrouve avec donc, 4 bouteilles de 750 ml environ, plus ou moins pleines. Euh, les restes d'ananas, ils sont encore super comestibles et super bons en fait. Donc, euh, vous pouvez les manger. Pas besoin de les jeter au compost. En tout cas, il euh, y a des gens qui vont se rigoler, régaler avec ça. Euh, ces bouteilles-là, il y a les chances que ce soit quand même pas mal sucré encore à l'intérieur. Et si vous avez une mère très active, elles deviendront pétillantes quand même assez rapidement. Donc, gardez-les sur le comptoir 3 jours maximum. Et euh, vous pouvez tester au bout de deux jours. Vous allez voir, normalement, il y aura assez de pétillants. Ensuite, frigo. Puis, bonne dégustation. Ça va vraiment être super bon. J'espère que vous avez aimé cette recette. Et euh, n'hésitez pas à liker notre, euh, notre vidéo, partagez à vos amis. Et abonnez-vous. Bonne fermentation.